La journée commence, t'as le soleil qui arrive Et tout qui disparaît autour ah Salut à toutes et à tous, il est 16h, la M Company, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 sur Grand Utopia. Avec euh, la M Company, la remorque M Company. On va faire une belle livraison. Puisqu'on est à Crother Gersheim sur Grand Utopia, donc l'entreprise M Company. On va prendre la D23, route qu'on n'a pas encore pris, on va passer en dessous ou au-dessus de la 6, l'autoroute, pour finalement switcher sur la D24 et arriver en passant par ce point d'interrogation qui doit être un une marque, un concessionnaire, pour arriver ici, donc 13 minutes de trajet à Melan, jusqu'à Melan, donc dans l'idée de se rapprocher de plus en plus de MyGotopia, juste ici, MyGotopia, dont je vous ai un petit peu expliqué dans la dernière vidéo, aujourd'hui, enfin dans une des dernières vidéos, aujourd'hui on transporte du thon en conserve, 18 tonnes de thon, voilà, et, euh, et on va directement partir. Vous voyez un petit peu ma caméra qui est différente de d'habitude, c'est un crash test et je suis pas... Mais content en vrai, alors on va voir par la suite comment ça va se passer Vous m'en direz également des nouvelles en commentaire, on fait des tests On va directement commencer la livraison parce qu'on va un petit peu discuter de, de pas mal de choses Ah la neige est revenue au fait, hein. la neige est, est revenue puisque du coup on est en, en Alsace ici Et il y a un petit peu de neige euh, ici et là mais rien de bien euh, rien de bien méchant euh, Déjà pour commencer un grand merci pour, pour tous vos commentaires vraiment hein, Sur euh, les euh, deux précédentes vidéos d'Eurotruck avec euh, le copain Arthur un vrai plaisir, un vrai bonheur, vous l'avez accueilli à bras ouverts, euh, vos commentaires étaient incroyables, un petit peu vexé euh, de dire qu'il roule mieux que moi, euh, non ça c'est mignon mais de dire que je roule vraiment moins bien alors ça, ça m'a un peu vexé, alors laissez moi vous prouver le contraire durant cette vidéo, avec ce beau lever de soleil en bord de mer sous la neige, vraiment, laissez moi vous prouver le contraire, vous allez voir ma conduite, d'autant plus sous la neige c'est quand même quelque chose d'assez particulier comme exercice, mais vous allez voir, normalement je conduis relativement bien, mais voilà c'est un plaisir, voilà je suis trop content de, de vos commentaires, euh, vous êtes ultra chaud pour, pour qu'ils reviennent, et vraiment Arthur il a passé un bon moment, j'ai passé un bon moment aussi, et moi ça me change des vidéos traditionnelles en, en, en solo, et là ça me plaisir de faire cette vidéo en solo bien sûr mais euh, mais ça change et, et ça fait extrêmement plaisir donc euh, on en refera avec euh, avec Zizir si Arthur il est chaud dès qu'il vient chez moi et ben on refera euh, des petites vidéos Eurotruck comme ça si vous êtes euh, toujours aussi chaud et donc toujours sur Grand Utopia bien sûr enfin sur Euro Truck en tout cas donc ça va être plutôt euh, plutôt sympa est-ce que le cadre est pas magnifique en vrai le cadre est plutôt magnifique bon donc voilà j'essaye une nouvelle fonction euh, comme vous le voyez d'incrustation euh, et franchement eh, c'est pas mal hein, regardez c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout, ça dépend un peu de comment je me tiens, comment je, je bouge mes mains Vous voyez un petit peu le mur bleu derrière Tout simplement puisque j'ai enlevé le fond vert Pour ceux qui ont suivi mes lives, vous le savez euh, Sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch J'ai enlevé le fond vert derrière, je l'ai totalement dégagé Et pourtant je peux quand même m'incruster euh, dans le jeu en, sans fond vert Et eh bien grâce à l'intelligence artificielle Alors c'est plutôt technique pour ceux qui euh, sont pas intéressés Bon bah voilà, donc je vais pas trop rentrer dans les détails bien sûr C'est copains mais, euh, mais voilà donc c'est trop cool En fait j'ai changé d'angle de caméra De sorte à ce que je puisse remettre un vrai décor derrière moi Quand je suis en live ou, ou pour d'autres types de vidéos J'en avais marre du fond vert Parce que vraiment ça... En plus c'est ultra morose Le fond vert dans, dans le studio un peu tu vois C'est ultra morose, c'est chiant, je me sens pas... Voilà, là au moins je suis Moi j'ai mes vrais murs là, je vais les décorer au fur et à mesure Des lives avec vos idées et tout euh, Merde j'avais pas vu les travaux, j'ai pas anticipé Donc je, malheureusement voilà je vais pas pouvoir Ralentir plus parce que sinon ce serait trop dangereux mais ça passe large Bref donc euh, donc c'est le retour du décor Et j'ai voulu trouver une solution pour faire de l'incrustation fond vert Et en fait grâce à l'intelligence artificielle ça fonctionne ultra bien Franchement ça fonctionne ultra bien Regardez le volant il disparaît un petit peu là Mais est-ce que franchement c'est gênant entre nous Est-ce que c'est gênant Genre limite la qualité est meilleure que quand j'étais en fond vert Parce que quand j'étais en fond vert il y avait des soucis de transparence Mes cheveux ils étaient... Vous voyez ce que je veux dire J'étais transparent euh, Mes habits je pouvais pas porter des habits verts par exemple Si j'avais des habits verts ou jaunes je passais à travers alors que là Alors je vais peut-être vous montrer comment je peux faire Vous voyez Non vous voyez pas du coup Attendez j'essaie de lever mon pied Oh putain Vous voyez mon pied Ah si je passe à travers Ah si je passe à travers J'ai rien dit alors <rire> Mais c'est parce qu'il est pas au premier plan Attendez, attendez, regardez voyez, J'ai ma jambe verte Bah là avec le fond vert, normalement je disparais tu vois. Et là je suis pas disparu Donc c'est... Je viens de faire une séance de, de yoga mon pote là Donc vraiment c'est super, je bug beaucoup moins Avec ce système C'est quand même formidable Donc voilà vous m'en direz des nouvelles en commentaire, moi du coup je suis super content Est-ce que c'est vraiment gênant de voir le mur là Franchement de temps en temps C'est pas bien grave, qu'est-ce qu'on s'en fout Limite comme dit la qualité est quand même bien mieux comme ça Donc voilà un petit peu, ça change j'ai hâte de vous lire, euh, moi je suis trop content Du coup, voilà on va pouvoir de nouveau euh, Place au vrai décor et euh, voilà, c'est que du, que du kiff. Hâte de vous lire en tout cas jusqu'ici. Donc là, il est 8h du matin, comme vous l'aurez compris, avec le lever de soleil. On traverse des petits chemins. Je suis pas sûr que quand il fasse ce temps, euh, il faut passer par là. Mais c'est pas, pas bien grave. Vous inquiétez pas. Moi, vous savez, je sais conduire. Contrairement à ce qui a été dit euh, précédemment. C'est pas grave. Je ne vous en veux pas. Bien évidemment. Non, mais ça a fait plaisir à Arthur également les commentaires. Donc voilà, je tenais quand même à le, à le, à le souligner. Hop là on prend bien comme il faut et, et vous voyez je regarde toujours à droite quand je tourne Chose que Arthur ne fait pas Voilà j'ai toujours ce besoin de, de contrôler Parce que bon bah forcément T'as les réflexes aussi de le faire dans la vraie vie Et comme j'ai tellement pris l'habitude de, de jouer en simulation euh, un peu comme en vrai Bah c'est peut-être aussi pour ça que Je prends cette habitude de, de regarder Mais c'est pas forcément inné d'appuyer sur les boutons Donc euh, voilà. Alors attends là on va passer sur un petit pont Hop là Est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire une petite Miniature, un petit screenshot aux petits oignons, finalement, là. Oh là là, moi, je pense qu'ici, il y a une petite beauté à faire en direct. Moi, je pense qu'ici, les amis, il y a une petite beauté à faire. Si vous voulez mon avis, regardez bien. Regardez bien. Oh c'est là que tu vois que Grand Utopia, plus la neige, plus euh, lever de soleil, il y a vraiment rien de plus beau. Alors, je prends une première photo pour sauvegarder. Une petite inclinaison, quand même, parce que c'est toujours sympa. La saturation, pas trop, mais un peu quand même. On va pas toucher euh, on va pas toucher trop au flou, Vous voyez la profondeur. En fait, ça changera pas grand chose. Je sauvegarde et je vais peut-être un peu bouger le temps juste pour tricher pour qu'il y ait un peu plus de lumière. À moins que, à moins que, voilà. On va essayer de faire comme ça, même si c'est à peu près le même temps. Si je change finalement, oh là là, regardez. Ah là, ça change tout de suite la donne. Hein. Là, ça change. Tout... Oh là, c'est quand même peut-être un peu plus net. Ça va dépendre un petit peu de, de, de ce qu'on recherche. En tout cas, voilà, on a. Notre petit euh, screenshot aux petits oignons qui sera probablement utilisé pour la miniature. Hop là, très content également d'avoir fait des heureux dans la dernière vidéo justement sur Euro Truck avec euh, Arthur, puisque je vous ai offert Euro Truck. Je vous ai offert deux clés. Alors, il y en a une, on sait euh, à qui euh, elle est euh, arrivée puisque du coup il euh, y a, euh, alors je me souviens plus de ton pseudo, je suis absolument navré. Enfin, c'était ton prénom même directement. Euh, voilà, il y a un commentaire que j'ai épinglé d'ailleurs euh, pour dire voilà merci et que comme quoi il a bien reçu euh, Euro Truck. Donc ça ça fait trop plaisir, merci Alors le deuxième, est-ce qu'il y a eu vraiment un deuxième gagnant Parce que ça se trouve personne n'a vu la deuxième clé euh, Peut-être que si, peut-être que non, peut-être qu'il est resté anonyme En tout cas euh, n'hésitez pas à aller regarder si jamais Voir si la clé fonctionne, on sait jamais, vous allez sur Steam Vous faites ajouter une clé Steam Vous rentrez la clé, euh, les deux clés que j'ai euh, mis dans la vidéo Alors la première clé elle a déjà été prise Mais en tout cas en tout cas, voilà, et ça fait trop plaisir de faire plaisir Encore une fois les gars on en profite D'ailleurs on a moins 11% de réduction sur tout Eneba Jusqu'à mercredi les gars donc profitez-en avec le code iver hiv 11 R. Vous passez par le lien en description, c'est encore mieux. Et vous avez 11% de réduction sur tout le site. C'est un truc de malade. Eurotruck ça coûte 5 euros au grand maximum. <rire> ok, euh, c'est peut-être plutôt 4 euros et quelques. Euh, tu rajoutes moins 11%. En vrai, tu te mets plutôt bien déjà. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à en profiter pour les DLC et si et ça. Euh, voilà, je peux pas non plus offrir tous les jours euh, un certain nombre de clés, ça c'est sûr. Mais voilà, ça fait plaisir. De toute façon, ça sort de ma propre poche. Là, j'avoue, il n'y a aucune collab avec euh, Eneba euh, directement. C'est que de la promo euh, entre partenaires. Donc voilà, ça fait, euh, ça fait plaisir. Et là, on se rapproche d'un Gerasemang de Melan. Donc là, le pont qu'on a traversé, on est passé au-dessus de l'autoroute qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, l'autoroute, euh, je sais plus combien d'ailleurs. A6, ça. Voilà. A6, couché. Couché, assis. T'as compris la blague, excellent. Donc, là, c'est limité 90, bien sûr, on n'y est pas. On n'y est pas. J'ai oublié de présenter, bien sûr, on est avec un, un man, hein, si je dis pas de bêtises. Man nouvelle génération si j'ai pas de bêtises d'ailleurs Directement parce que le logo c'est C'est le nouveau logo man hein. Oh yeah man Désolé hein, je regarde beaucoup à gauche mais je trouve ça tellement beau Les, les levées de soleil et il va falloir que je me refasse ça Comme, euh, comme Durant l'été là vous savez en gros tu, tu te réveilles à je sais pas quelle heure dans la nuit et, et tu, as, tu assistes à un lever de soleil c'est tellement sous côté Est-ce que vous kiffez les levées de soleil Ah ouais tiens pour ceux Qui ont pas regardé mes vlogs euh, de cet été Voilà c'est vrai j'ai pas pu faire le vous avez Je connais pas vos avis vous préférez quoi, les couchers de soleil ou les levées de soleil Sincèrement, dites-moi. Sachant que les deux sont magnifiques, mais vous savez, il y, y a un côté différent chez l'un et chez l'autre. Donc, dites-moi en commentaire, vous préférez plutôt les levées ou les couchers de soleil Moi, j'ai mon avis. Euh, sachant que, Alors, attends, parce que là, il y a un problème. Là, il y a un problème dans l'intersection. On y va doucement. On y va doucement. Ok, il faut que j'aille à gauche. Et ça, c'est terrible. J'ai jamais fait ça. <rire> Attendez, j'ai jamais fait ça. Ok, ça passe, pas que je me trompe de, de bouton, et là on passe bien là, ok, ok, ok. on vérifie derrière bien sûr toujours, voilà, nickel, ok. Euh, C'est-à-dire que euh, moi j'ai toujours regardé les couchers de soleil euh, à la mer, au bord de la plage, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble les levées de soleil. Par contre, les levées de soleil à la campagne, à la montagne, ça j'ai vécu. Et donc du coup, je préfère les levées de soleil parce qu'il y a une autre ambiance alors j'aimerais bien avoir vos avis, il y a vraiment une autre ambiance littéralement mais en même temps si ça se trouve les levées de soleil au bord de la mer ça doit aussi être différent et peut-être pas aussi bien, ou peut-être justement c'est bien, j'en ai aucune idée mais je suis plutôt team levée de soleil du coup, je vais vous expliquer pourquoi mais j'espère d'abord que vous avez mis vos explications en commentaire parce que j'ai pas envie que vous copiez mes explications j'aimerais que ce soit vraiment v v votre avis sincère et après vous pourrez dire si évidemment euh, on a la même opinion ou pas Mais moi je trouve que les couchers de soleil bon bah c'est bien, t'avais toute la journée le soleil et c'est magnifique, euh, le soleil disparaît petit à petit, il fait de plus en plus noir, bam, et les étoiles apparaissent quand t'es pas dans une ville, enfin ça dépend où t'es, en bord de mer ça c'est pas le, le problème, ça c'est génial Mais bref voilà, donc quand t'es à la campagne aussi t'as les étoiles qui viennent et il fait nuit et c'est magnifique mais aussi, même en bord de mer, il bah, y a beaucoup de gens et, et voilà, mais c'est une belle ambiance, les, les couchers de soleil c'est magnifique mais après c'est la nuit, euh, soit tu fais une soirée, soit tu dors et ben le matin, les levées de soleil c'est tellement différent parce que tu n'as pas eu toute la journée euh, la lumière Puisque tu ressors de ta nuit Il fait encore nuit, il fait tout nuit Il fait nuit, tu vois rien, t'es tout seul, y'a personne qui regarde les levées de soleil Personne, sauf peut-être à la plage Je ne sais pas comment ça se passe Et t'es là, et il fait nuit et, et tu tu voilà, tu as les étoiles Tu vois les étoiles Et d'un coup, tu as le, de la lumière qui apparaît Et tu vois le premier astre le, La première étoile Que tu verras de, de la journée Vous voyez ce que je veux dire ou pas T'as ce sentiment de oh. Là, tu respires, tu vis, as le... la journée commence, t'as le soleil qui arrive et tout qui disparaît autour. Ah, ah, ah oh non, c'est pas possible C'est pas possible ce qui vient de se passer, je refuse d'y croire. Je, re... je refuse d'y croire. Bref, t'as les étoiles qui disparaissent et tout, et ça fait une sensation incroyable. Voilà, c'est tout pour moi, et c'est même pas là que je tourne en plus. Oh mon Dieu, je viens d'écorcher le... Je viens d'écorcher le camion. Alors là c'est un Renault Trucks, ok. Ah oh la scène Putain, je voulais vous prouver que je roulais bien et voilà comment je fais Voilà comment je fais Ah c'est pas possible C'est pas possible Ah aussi Eh, juste encore une dernière justification pourquoi j'ai enlevé le fond vert avec tout ce que je vous ai expliqué, la qualité Bah non merde, ça c'était la dernière raison du coup Bref, le fait que c'est morose que ça me fait chier Que je voulais le, de nouveau le vrai décor Etc, mais c'est aussi la qualité qui change en fait Au-delà de, de l'incrustation euh, tout ça Mais c'est la qualité de la caméra Parce qu'en en fait il y a plein de filtres avec l'incrustation fond vert Qui font que vous me voyez un peu plus pixelisé Un peu plus dégueulasse et tout Alors que là vous me voyez vraiment avec la qualité que, que ça doit être Avec ou sans fond vert Donc euh, voilà, c'est tout fallait que, fallait que je place cette phrase, voilà j'avais envie de le dire Qu'est-ce que nous fait la voiture, t'as vu il a fait un zigzag donc là je regarde à droite pour vérifier de ne pas taper à droite Arthur il aurait pas regardé Il serait passé normal Je comprends pas Je ne comprends pas. Ah regardez comme c'est joli quand même C'est joli On voit pas les lignes hein. On sait pas du tout c'est où qu'il faut tourner On sait pas du tout euh... C'est pour ça que je me suis pris le truc sur le côté aussi Je pense que je devais, je devais pas être au milieu de là où il fallait Alors attends là, qu'est-ce que c'est que ce truc Oh mon dieu qu'est-ce que c'est que cette intersection à la con Eh mais je suis jamais allé à Melan maintenant que j'y pense hein. Ok nickel C'est joli je suis jamais allé là, hein, sur Grand Utopia, de jamais de ma vie. Ou alors Ou alors, vu qu'il y a de la neige, ça, encore une fois, ça change tellement tout. Regardez en plus comme c'est joli, là. La Petite cascade d'eau, on se croirait dans les. Merde. On croirait la, la Moselle. Même si c'est pas joli en soi, la Moselle. Ah oui, non, là c'est pas la Moselle. Mais là on dirait la Moselle. Ah, c'est joli pour ceux qui connaissent, bien sûr. Euh, encore une fois, je. J'ai pas forcément dit que la Moselle était jolie. Moi bon, j'ai pas dit que c'était moche non plus, hein. Ça dépend où, finalement. Mais par contre, je vais faire un petit screen aussi. Euh, je sais. pense pas que ce sera la miniature, mais. Vous voyez moi j'aime bien faire des screens Et puis surtout ça, ça rend vraiment sympa ici euh, Hop petite photo On change un petit peu aussi l'heure pour avoir un peu plus de jours Voilà, oh et puis c'est plutôt pas mal en vrai Et si on triche Si on triche c'est pas forcément mieux Ah ça j'aime bien Ça j'aime bien mon copain <rire> J'aime bien mon copain Oh là hep, hep, hep, vous avez un CD passage Voilà hein. Non mais là on, là on me la fait pas à l'envers Là je suis prioritaire Si hein. je dis pas de conneries Bon là j'ai un stop on est bien d'accord On est bien d'accord Petit euh, passage piéton On va attendre euh, Lui il tourne à droite donc je vais pouvoir m'engager Même si en vrai ça se fait pas trop Mais comme il tourne à droite Mais non, Et Il a enlevé son clignotant MDR. Voilà il a enlevé son clignotant Finalement il va tout droit Donc c'est pour ça qu'il faut jamais s'engager Parce que vous n'êtes jamais sûr C'est bien ça permet aussi de Ah merde C'est là que je dois tourner <rire> Moi je suis perdu moi Hop là Titi et voilà. Bon, à part quelques fails euh, minimes, j'ai quand même bien roulé, s'il vous plaît. Oui, Mercure, il roule mieux que toi. Ouais, bah j'ai compris. Euh, cette manœuvre-là, mon pote, euh, tu te la mets dans l'œil. Hein. Mais genre vraiment. Hein. D'ailleurs, le saviez-vous Se la mettre dans l'œil, c'est plus vulgaire que de dire se la mettre dans le cul. Sachez-le. Parce que à l'époque, se la mettre dans l'œil, ça voulait vraiment dire. Euh, c'était encore plus extrême. Oeil, euh, ça voulait dire euh, vraiment, je crois que c'était la, la chatte ou quelque chose. Bref, il y a une. Et recherchez sur internet. Je vous jure, j'ai raison. Voilà je mets le frein à main Tac on est tout bon on est arrivé à destination C'était absolument génial J'espère que vous avez kiffé cette petite livraison Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu j'ai hâte de lire vos commentaires Par rapport à tout ce que dont je vous ai parlé Durant cette petite vidéo niveau 5 on n'est pas prêt D'acheter un garage et un camion parce que euh, Avec ces niveaux ça sert à rien d'acheter un camion Puisque on pourra pas le customiser On a 9000 balls bref c'est pas un problème Très prochainement du coup on ira Probablement dans la prochaine vidéo on ira sur MyGotopia donc et ça va être bien sympa Plein de bisous n'oubliez pas de vous abonner si vous me découvrez Merci infiniment mais abonnez-vous la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos Parce que c'est vrai que les vidéos Eurotruck il y en a qui sont passées à côté malheureusement Parce qu'ils n'ont pas la cloche ou alors parce qu'il y a des bugs Youtube Mais Youtube bon eh hey, Youtube t'es un rebelle bah, Je te le dis Youtube tu es un rebelle Allez salut salut